Salut c'est Vince, bienvenue dans cette vidéo, donc en fait euh, je voudrais vous faire partager euh, certaines, euh, euh, on va dire, visions du monde, ma, ma vision du monde, et ce que je voudrais surtout c'est vous sensibiliser, donc te sensibiliser, sensibiliser ceux qui sont autour de toi, pourquoi parce que, euh, alors sensibiliser à quoi À ce qui nous entoure parce que malheureusement, on n'a pas beaucoup conscience de tout ça. Donc effectivement, à partir du moment où euh, chacun, euh, on va dire, euh, y met un petit peu de sa contribution, forcément, euh, tout peut aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Euh, donc c'est vrai que, euh, bon, on est un petit peu tous différents hein, par rapport à ça, mais... Voilà, je voudrais que dans cette petite vidéo euh, que tu puisses te rendre compte à quel point ce qui nous entoure est fragile et aussi euh, par rapport au fait qu'on a tendance mais en fait, à négliger à négliger ce qui nous entoure et, euh, et du coup ben, euh, il voilà, y, y a plein de choses euh, qu'on qu ne, qu ne réalise pas comme il faut en fait ce que j'aimerais c'est que vous à votre niveau, vous puissiez en faire de même observez autour de vous, regardez ce qui vous entoure et soyez plus attentif, soyez plus vigilants euh, pourquoi Parce que on a tendance à à ne pas prendre les choses au sérieux donc je sais qu'il y en a beaucoup qui souffrent il y a beaucoup de gens qui sont dans la, la détresse son grande souffrance. La vie est une grande aventure. Et c'est vrai que quand vous regardez autour de vous, par exemple, un chat qui domestique, vous vous rendez compte qu'il y a une possibilité pour créer un lien, créer une communication avec tout ce qui vous entoure, quelle que soit l'espèce, quel que soit l'animal, Il y a des chats qui, par exemple, qui euh, sont très mmh. communicatifs, qui, euh, qui vont faire est ce qu en sorte d'avoir tu... oh. plusieurs euh, comportements pour essayer justement de rentrer en communication avec, avec nous. Donc il ne faut pas hésiter dès que vous en avez l'occasion de vraiment essayer de, de mettre tout en œuvre pour justement susciter ces interactions. C'est très enrichissant et ça nous permet de mieux nous rendre compte à quel point la nature, et tout ce qui nous entoure, est précieux. Et c'est surtout aussi, ce qui est important, hein, qu'il faut, faut vraiment se rendre compte que, en retour, on peut recevoir énormément de ces communications, de ces interactions. C'est mon chat pâteau Voilà qui, qui est très, très, très câlin, très en demande. Euh, c'est vraiment euh, au niveau de la ronron thérapie. Lui, c'est vraiment le champion. À voilà, lui, euh, il est super. Ce chat, il est vraiment super. Regardez comment il, il veut, euh, tellement il veut se comment dire. Euh, blottir ce blottir ce vraiment hein, c'est ça hein. il, est, il est vraiment super ce chat je vous présente pato vous avez aussi d'autres euh, d'autres animaux hein, tels que les oiseaux par exemple ah ouais ça c'est c'est vrai que c'est intéressant aussi les oiseaux voilà ah, vous avez euh, un colibri alors, lui, c'est hiver, notre colibri. Euh, voilà, qui c'est toujours lui qui, qui vient. Euh, il a son, son abreuvoir privé. Euh, donc, en passant, hein, petite info. Faites attention de ne pas mettre n'importe quoi dans les abreuvoirs. Alors, quand je dis n'importe quoi, c'est une façon de parler. Hein, mais c'est vrai que euh, souvent les gens ont tendance à mettre par exemple du sirop de grenade à éviter à tout prix du sirop de canne avec de l'eau ils en raffolent et ce n'est pas dangereux pour leur santé pensez-y hein, voilà c'est en passant après vous avez aussi d'autres animaux hein, les lézards par exemple les lézards c'est assez intéressant en plus c'est un petit malin celui-là parce que il a compris que il y avait ce fameux sirop de canne alors euh, il se gêne pas bon, de temps en temps euh, il se gêne pas pour aller boire un petit coup mais euh, de temps en temps euh, il y a un petit, une, des petites frictions avec euh, avec le colibri c'est assez, assez marrant voilà un autre lézard euh, qui semblait un peu mal en point donc j'ai décidé de m'occuper de lui Alors délicatement bien sûr Alors, je peux pas vous dire si dans ma vie antérieure j'étais une plante ou un arbre j'en sais rien mais Quoi qu'il en soit, si on prend le temps, si euh, on fait en sorte d'avoir des, des gestes euh, relativement euh, lents et délicats, vous pouvez avoir des, énormément de, de, de surprises quant au comportement que peuvent avoir ces animaux. C'est assez exceptionnel. Donc là, il ne voulait plus descendre de ma main hein, celui-là. J'ai fini par réussir à, à le déposer dans, un, dans une plante. C'était assez marrant. On va voir bien comme il faut. Alors celui-là, il, il.. me lèche en plus. Il m'a quasiment ah, il sauté me saute dessus. Il dessus. C assez, assez étonnant. <rire> en bas apparemment j'ai un bon feeling. Donc je lui ai mis un petit peu justement de... Alors, vous voyez comme il me lèche. J'ai mis une petite goutte de, de sirop de canne. Et a priori, ça lui a plu. C'est vraiment magique. Alors une petite araignée que, que j'essaye de, de sauver, mais elle n'avait pas vraiment envie de se séparer de moi. J'ai eu un petit peu du mal pour la remettre dans la nature. Ça y est, enfin. Bon, ben voilà, ben c'était tout. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tu vas partager autour de toi. N'hésite pas à liker, à me laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, n'oublie pas, reste vigilant. On ne lâche rien. Et, et surtout, prends soin de toi. Merci, à bientôt. A bientôt, bye.